Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo qui va vous montrer comment utiliser SketchUp, euh, SketchUp 2017, la version Make, la version gratuite, pour euh, importer en fait des objets venant de SketchUp. Évidemment on ne va pas les faire, on ne va pas les créer, parce que SketchUp est plutôt un logiciel de modélisation qui n'est pas tellement dédié à jeux vidéo, mais en tout cas il y a une bibliothèque d'objets qui vont être dits plutôt statiques ou de décor assez importante, et on va pouvoir en fait les importer très facilement dans Unity. Donc je vous montre tout de suite comment on fait. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore rendez-vous sur le site www.sketchup.com Vous retrouverez de toute façon ce lien dans l'article au niveau du site web Et vous allez ici sur la page télécharger SketchUp Jusque là rien de bien compliqué, il va falloir vous enregistrer Et vous allez arriver sur la page de téléchargement Une fois enregistré vous arrivez sur cette jolie page Et vous pouvez voir en bas que vous avez SketchUp Make qui se télécharge Et vous n'avez plus qu'à attendre dans mon cas ici 3 minutes Ensuite vous ouvrez SketchUp et vous vous retrouvez ici Avec cette interface que vous ne connaissez pas Et que vous n'avez pas vraiment besoin de connaître Ce qui va nous intéresser c'est de récupérer les modèles Donc on peut voir ici qu'on se déplace avec la molette Un peu dans le style d'Unity en, en laissant enfoncer la molette on se déplace aussi euh, Et on fait des rotations au niveau du monde Ça fon fonctionne presque pareil La différence c'est que pour se déplacer dans le monde On va utiliser là tout ce shift enfoncé Et là on va pouvoir se déplacer comme ça Mais là encore une fois euh, rien de bien important Vous pouvez voir qu'il y a un petit bonhomme ici qui est au centre du monde Qui est en fait un repère euh, taille réelle ici et ici on a le centre du monde Ce qui va nous intéresser c'est d'aller dans fichiers Et 3D Warehouse Télécharger des modèles Et là vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre Et dans cette fenêtre vous allez avoir un petit peu de tout comme vous pouvez le voir Ici, vous avez des modèles, des maisons, c'est assez bien fourni. Et je vais vous montrer un petit exemple pour l'utilisation. Donc, je vais chercher une Shelby, allez, j'ai pas trop d'idées, GT500. C'est parti, je recherche et on peut voir que j'ai pas mal de modèles ici qui arrivent. Je vais prendre celle-ci, la première. On peut voir que j'ai à l'écran ici un petit descriptif avec d'autres modèles en dessous. Sa taille, 5 mégas. Et ici, le modèle 3D. Si je clique, ça va télécharger. Et euh, on peut voir qu'ensuite, je vais pouvoir euh, balader en 3D en fait. De voilà, une fois que c'est chargé, on peut voir que je peux bah, me balader en 3D au niveau de l'objet. Évidemment, euh, je peux zoomer, dézoomer, le mettre en plein écran. Vous ben, vous doutez bien. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le télécharger. Donc, je vais le télécharger, euh, charger directement dans votre modèle depuis oui, hop, et c'est parti. On attend que ça télécharge. C'est assez rapide en fonction des modèles. Une fois téléchargé, on se retrouve ici avec notre voiture et on peut la placer sur le monde. Donc on va la poser là en attendant. Alors je vais faire un clic droit sur euh, ce monsieur ici qui représente un petit peu la mesure et je vais euh, tout de suite l'effacer parce que sinon elle va être exportée avec. Je vais sélectionner ma voiture et je vais euh, bah, la mettre à peu près euh, ici au centre du monde si j'y arrive. Voilà, peu importe et voilà. Donc j'ai ici euh, ma voiture qui est même pas au sol d'ailleurs. Mais peu importe, C'est pas très grave. Donc je fais fichier exporter, modèle 3D et là je vais aller euh, dans ce dossier exporter ici ma Shelby que je vais appeler Shelby, évidemment vous pouvez voir que le fichier, le format c'est du collador étoile.dae et on va faire exporter on attend une fois que c'est exporté j'ai dans mon fichier ici mon Shelby DAE donc, je vais maintenant réouvrir Unity et euh, importer tout simplement ici par glisser, déposer dans mon projet euh, la Shelby. Unity va me l'importer. Donc là, on ne voit pas, mais derrière, c'est en train d'importer. Et ici, j'ai bien ma Shelby qui est là. Alors, il va y avoir quelques petites modifications à faire, notamment ici au niveau du Square Factor qui va, en général, par rapport à chez moi, je le passe à 0.05 et je fais ici Generate Collider. Je fais un Apply. Et là, on va voir que cette voiture va être fonctionnelle et je vais pouvoir l'utiliser ici dans mon monde. Voilà. Donc, ici, si je vais mettre son transform à 0, 0, 0. Je le je laisse ici. Je ne fais pas de reset parce que la rotation est à moins 90. Ma main caméra, alors, est ici. Comme vous pouvez le voir, on va, on va la placer un petit peu au-dessus. Euh, D'ailleurs, ce qu'on va faire, on ne va pas s'embêter avec la caméra. Voilà. On va la laisser ici en bas du projet. Et on va voir, on va juste tester. Vous pouvez voir que maintenant, elle est complètement utilisable. Hein. J'ai bien ici euh, euh, la Shelby que je peux voir sous tous les angles en, en faisant une rotation. Alors, sur le centre de l'objet n'est pas bien mis, mais ce n'est pas très grave. Et vous avez à l'intérieur ici, bah, tous les. allez voir. Vous pouvez certainement, selon les modèles, récupérer les roues, les faire tourner. En, fonction de... en général, euh, SketchUp est plutôt pour ce qui est d'objets décoratifs. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Et selon les modèles, ça va être plus ou moins intéressant. Là, on va juste vérifier qu'il y a bien le collider qui a été généré. Et on va importer une 3D sphère, on va se placer en ISO, on va se positionner ici et on va euh, la mettre ici, la faire tomber tout simplement ici, voilà, euh, on va repasser en mode 3D et on va s'amuser à voir ce qui se passe si la collision opère bien. Je vais ajouter à cette sphère un rigid body, je laisse tout ça tel quel et je fais play et on regarde si la collision a bien lieu. Et on peut voir qu'il y a bien une collision avec mon objet Sans aucun souci Donc voilà comment utiliser ces rapides Mais il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin euh, Si par hasard vous avez lors de l'export Et ici ce n'est pas le cas Mon objet n'a simplement qu'un fichier DAE Mais parfois vous avez les, euh, un autre dossier Avec le nom Shelby qui aurait pu apparaître à l'intérieur il y a du, des matéri le matériel En fait des textures et tout ça Vous glissez les deux dans votre projet tout simplement Et vous allez récupérer euh, tout ça Sans aucun souci Voilà donc j'espère bah, que cette petite vidéo Très rapide mais euh, va vous permettre en fait de récupérer pas mal d'objets pour vos jeux va vous faciliter la vie avant de vous quitter une petite précision on verra justement ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout vous n'êtes pas obligé d'installer forcément sketchup pour accéder à cette bibliothèque de modèles vous pouvez y accéder par le biais du site internet 3dwarehouse.sketchup.com et ici vous avez une interface qui est un peu lente chez moi mais si on tape Shelby et qu'on recherche, on peut voir ici qu'on a bien notre Shelby qui sort avec d'autres modèles et si je clique sur la Shelby, je vais me retrouver à peu près avec la même interface que j'ai dans SketchUp je peux faire Download et là j'ai plusieurs modèles de fichiers possibles et je vais choisir file. et on peut voir ici que j'ai bien mon fichier ZIP qui se télécharge et à l'intérieur je vais retrouver mon modèle euh, exactement ici comme vous pouvez le voir, modèle DAE voilà, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, euh, bye bye